Salut, salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 40. Alors, nous aujourd'hui, nous allons continuer et terminer la partie qui concerne euh, l'offertoire de la petite messe pour le repos, hein, mon requiem. Donc, c'est la deuxième partie, ce qui fait suite au Domine Jésus, c'est le Hostias. Euh, avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, euh, ben je t'invite à le faire hein, et à activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes. N'oublie pas euh, également de mettre un pouce et puis de laisser un commentaire si tu souhaites que nous discutions de tout ça. Voilà, générique. Alors, le hostias. Euh, le hostias, et ben donc, du coup, ça fait suite au dominé Jésus, hein, comme je te disais. Hein. Donc le fertoire, en fait, c'est une seule prière, euh, qui est donc d'abord le dominé Jésus, puis le hostias, avec euh, à chaque fois le kwam olim Abrae qui passe entre les deux. Euh, et donc, en l'occurrence, puisque je l'ai scindé en deux morceaux, le Quam olim Abrae apparaît à la fin de chacune euh, de, ces, euh, bah, de, ces, de ces phrases, de ces prières. Euh, on l'a vu déjà dans le premier le quamolim c'est un, un gimel et donc on va, on va le revoir à la fin du hostia ce sera le même gimel avec une toute petite différence mais vraiment mineur, enfin tu verras c'est pas grand chose euh, le texte hostias et preces tibi domine laudis offerimus tu sucipe pro animus illis quorum odie memoriam facimus fac eas domine demorte morte transire ad vitam donc « Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice et les prières de notre louange. Reçois-les pour ces âmes dont nous, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Seigneur, fais les passer de la mort à la vie. » Donc, ouais, c'est ça, c'est une prière de passage. Euh, du coup, quand je l'ai composée, je l'ai vraiment écrit comme un, quelque chose de posé, ou un peu une marche, un peu quelque chose d'un peu... Euh, pas militaire, mais allant, quelque chose qui te fait aller... Euh, enfin, tu vois qu'il y a un peu, un peu scandé quelque part, comme ça tu vas voir. Et euh, du coup, tu vas voir parce qu'on va en parler tout de suite. Mais avant, euh, je voulais juste un tout petit peu te parler de Compotam, le compagnon. Je ne sais pas, je pense que tu en as déjà entendu parler, si tu as déjà vu les anciens épisodes. Sinon, je t'invite à aller les regarder, bien entendu. Euh, alors, Compotam, le compagnon, c'est euh, un dossier que j'ai écrit euh, pour si tu souhaites euh, toi aussi composer de la musique ou si tu souhaites euh, avoir un peu plus d'explications sur ma façon de composer et sur la façon de composer d'une manière générale en musique, enfin mon approche en tout cas, euh, et ben ce dossier il est pour toi, il est en description. N'hésite pas à cliquer sur le lien pour aller euh, le chercher. Il suffit de laisser ton adresse mail et je t'enverrai ce dossier. Voilà alors, le hostias, donc du coup, ben, on va faire une écoute un petit peu commentée, comme on a fait la dernière fois. Et donc, voici la chose. Donc, comme je te disais, c'est un petit peu scandé. Donc, c'est le piano qui démarre. On est à nouveau en sol mineur, hein, comme au début du, du Do, Mine, Yezou, qui était qui avait fini en Ré mineur, mais qui était d'abord en sol mineur. Donc, on est revenu à cette tonalité-là. Et tu vois les instruments qui rentrent bah, petit à petit. Avec un tout petit accélérando. Et le cœur va répondre à ces instruments. Tu vas voir qu'ils vont se perdre un petit peu dans le, dans le lointain. donc Ils s'en vont pour revenir un petit peu plus discrètement. Et donc voilà le cœur. Cœur plus piano. Et ensuite, le violoncelle qui nous rejoint, qui va faire la transition pour amener le soliste. et se crie « Dominez Seigneur !» Et là on passe en sol majeur pour le coup parce qu'il y a toute cette euh, dimension d'espoir de la mort à la vie hein? transiter de la mort à la vie et donc la reprise du Quamolim pour poursuivre en ré mineur Et donc la petite différence avec la première reprise, c'est juste qu'en fait le soliste qui était absent dans la première prise du, du Quamolim, l'a rejoint euh, sur la ligne du teneur qui est tenue par les barytons. Euh, donc il chante avec eux. C'est la seule différence entre ces deux entre, entre ces deux prises. Euh, voilà, j'ai pas tellement de choses à dire de plus sur, euh, sur ce morceau-là. Euh, je vais te proposer un enregistrement, euh, soit à la fin de l'épisode, soit peut-être que je l'aurai déjà mis en ligne, auquel cas il sera euh, quelque part là au-dessus, et en tout cas dans la description, bien entendu. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Pour terminer, euh, juste un petit message supplémentaire encore. J'ai sur 5euros.com euh, deux services qui sont à ta disposition si tu as besoin euh, de musique qui te sont personnalisées, et des musiques de qualité que je composerai donc exprès pour toi. Euh, donc tu vois comment je travaille, euh, n'hésite pas à faire appel à mes services, ou si tu as des besoins toi un peu plus spécifiques, euh, n'hésite ben, pas aussi à me contacter directement, je pourrais te fournir un devis euh, si tu souhaites. Euh, avoir quelque chose qui corresponde à tes attentes euh, de plus spécifique que ce que je propose aussi donc sur 5 euros. Euh, voilà, donc c'est deux approches complémentaires. Hein. Sur 5 euros, c'est déjà euh, des devis déjà, déjà prêts. Et sinon, euh, je peux faire quelque chose de plus personnalisé, mais dans les deux cas, ce sera des musiques qui, seront, euh, qui te seront spécifiques. Je compose spécifiquement pour, pour, en fonction des demandes. Voilà, donc juste à suivre euh, l'enregistrement et peut-être aussi dans, dans, un, dans un, une vidéo séparée. Euh, voilà, donc c'est tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui là-dessus. La prochaine fois, nous entamerons donc la dernière grande partie euh, bah, de la messe qui est le Sanctus suivi du Bénédictus. Et on aura terminé pour cette partie euh, ce grand sujet qui était donc la petite messe pour le repos. Donc on se voit la prochaine fois pour le sang de tous. N'hésite pas à t'abonner. Ciao ciao. people As <tries> Tartarus the new